alors, tout de suite, déjà ça plombe. Quoi. Alors que le faire, faire ensemble, quand, ça, quand on est en bonne complémentarité, quand, on est, quand ça fonctionne bien, qu'on voit que ça produit des belles choses, que c'est bah, agréable. On peut transpirer des gouttes, on peut euh, avoir mal au dos, on peut faire n'importe quoi. Mais ça, ça nourrit. C'était aussi notre... Prendre du pouvoir sur nos vies. Quoi. Prendre du pouvoir sur nos vies, c'était au départ, là, dans les années 70, c'était essentiel. Voilà, on peut quoi. Apprendre en faisant, ça c'est quelque chose qui est très très très agréable, très intéressant. Ça nous intéresser de se réapproprier ces savoirs et ces savoir-faire et, et aussi de, de le faire, de le partager avec tout un tas de jeunes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 J'en peux plus, moi. Il faut s'éduquer autrement, quoi. C'est vraiment le chantier là. Il faut vite faire, vite faire des choses. Il hein. faut y aller, là, les jeunes, Allez-y, c'est l'éducation, là, là. c'est un chantier. C'est le plus dur. Hein. Tout monde, ce qu'on a fait, nous, c'est de la rigolade. Hein. Mais l'éducation, il faut y aller, mais là, là, on met des forces. Hein. Et ça dure euh, enfin, l'été et, et à Pâques aussi, on a fait. Euh... Euh, c'est le 1er juillet, euh, 31 août, quoi, en gros. On remonte des maisons, on n'a aucun matériel, on n'a pas de, de, de bétonnières, des machins, voilà. Une pelle, une pelle, euh, voilà. Le sable, il est dans la rivière, l'eau, elle est à côté. Bon, on descend quelques sacs de ciment sur le dos, mais ça, on peut le faire. Et puis, euh, et puis on rebâtit, quoi. Et c'est du travail qui se voit, et c'est des choses qu'on fait... Euh, les gens depuis le néolithique de bâtir des trucs quoi pour des habitats avec pas grand chose quoi. En fait, se retrouver avec un, un mot euh, sur... ah oui oui super allez on fait un projet tout ça avec autres euh, copains euh, voilà et puis oui d'accord à un moment donné ben oui il faut des sous euh, et puis un mot sans route euh, ben, on fait comment? Euh... À un moment donné, il y a le, le maire de Balazu qui, qui nous dit oh ben, il y a des, des, des petits scouts qui sont là, ils voudraient faire quelque chose. Ça, ben, je vous les amène. Bon, on les a amené, Puis Il y avait, il y avait je sais pas, ils étaient au moins 40 petits louveteaux de, de petits gamins, de rien du tout. Et puis, bon, on ne savait pas quoi leur faire faire. Bon, ben, là, il y a la source il faudrait dégager la source, parce qu'il y a un mur qui s'est effondré sur la source. Est-ce que vous voulez dégager la source oh, Oui, oui. Tu les aurais vus, ils étaient à fond, les petits moums de rien de tout là, ils ont déballé les cailloux, ils ont effectivement mis la, la, la source à jour, ils ont enlevé tous les cailloux, ils ont débroussaillé autour et tout ça, et du coup on a vu la source d'où elle partait, etc. Et c'était initiatique pour nous, mais bien sûr quoi, enfin c'est voilà, il n'y a que du nombre, il n'y a que si on est nombreux qu'on arrivera à faire quelque chose, il n'y a que des gens qui peuvent faire quelque chose, puisque de il n'y a pas d'argent. On était incapables, nous deux, de, de gérer tout ça, ce n'était pas possible. Et donc ça a été la chance de notre vie, parce qu'on s'est dit, bah, si on n'y arrive pas, bah, eux ils vont, ils vont y arriver, enfin, c'est eux, il faut compter sur eux. Qui se, qui, et, donc, euh, et donc on leur a mis le chantier dans les mains. Et alors nous on a apporté nos compétences bien sûr, ou nos possibilités, mais eux aussi quoi. Et on s'est bien rendu compte à ce moment-là que dans un, un groupe, euh, dans un, dire, dès qu'on rassemble des gens, un petit peu n'importe qui, n'importe comment, il y a toujours des gens qui sont là pour prendre en main les choses quoi. Il y a toujours euh, au moins un sur dix ou un sur je sais pas combien qui est là, et dit, ah oui, mais ça je m'en occupe, et hop, hop, hop, et c'est parti, et, et ça je sais faire, tiens, je vais te montrer, et ça, ils se sont organisés, et il y a eu tout de suite des, des, des gens qui ont de l'initiative, des gens qui, qui ont envie de se démener, des gens qui ont envie d'y aller, quoi. Parce qu'en fait, ça il y avait un engouement, en fait, se, venir retaper ce hameau dans, dans les gorges de l'Ardèche, sans route, euh, ça leur plaisait, quoi. Du coup, ça avait un succès fou, quoi. On a fait partie d'une association qui s'appelle Études des Chantiers, parce qu'il y, y a des grosses associations nationales qui, euh, qui gèrent ces chantiers de jeunes et qui font un peu la publicité. Et euh, donc, ils ont des catalogues. Euh, et donc, euh, ils ont accepté de nous mettre euh, sur leur catalogue. Et après, ils ont été très surpris de, du succès que ça avait, quoi. <rire> C'était... Euh, et, euh, et puis, des jeunes qui venaient, ils revenaient, quoi. Alors après, ils... Ont...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 Ça aurait pu, enfin on imagine, enfin, nous ça fait longtemps qu'on a arrêté de les chanter jeunes. Hein, mais ça continue sans nous. Et ils sont, ils sont géniaux ces jeunes, ils sont formidables.